Bonjour les enfants, comment allez-vous Alors aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Bulle préfère la mousse. Voici Bulle et voici son ami Gloop. Bulle, c'est un petit poisson. Voilà. Alors, Bulle préfère la mousse. Préparation et vérification de Ananis de l'édition Elisoft. Alors, on commence l'histoire. Bulle, c'est Bulle. Bulle glisse, plonge, puis remonte se cacher dans les roseaux. C'est un petit poisson malicieux. C'est pourquoi la mère elle est en colère parfois contre Bulle, parce que c'est un petit poisson malicieux qui est plein de malice. Maintenant, c'est le printemps et Bulle préfère jouer avec Gloop. Gloop, ce n'est pas une tortue, mais c'est une petite grenouille. La petite grenouille est capable de faire ce dont il rêve. Elle sait sauter hors de l'eau et connaît le bord de l'étang. Pourtant, Gloop est incorrigible. Dernière Couché est toujours la première éveillée, ce matin encore. Alors, voici Gloop, la petite grenouille, et voici Bulle, le petit poisson. Alors, Oé, Bulle, réveille-toi, gros paresseux, crée la petite grenouille. Bonjour Gloop si tu veux, je peux te montrer comment sauter sur la verge. C'est Gloob qui parle. Alors, euh, je n'y arriverai pas. Je suis un poisson. Je ne respire que dans l'eau. Moi, bon, avant, j'étais un têtard. Je te ressemblais un peu. À présent, j'ai ceci, des elle c'est-à-dire la petite grenouille, en tapant fièrement du pied. As-tu vu mes cuisses musclées Hop, hop, hop Gloup bandit de nénéphar en nénéphar. Alors, regarde ici, c'est Gloup qui bandit de nénéphar en nénéphar. Suivi par... bulle. Bulle s'efforce de la suivre. Regarde J'arrive à sauter maintenant. Bientôt, j'irai plus loin dans le bras de la rivière et je descendrai jusqu'à la mer. Bien sûr, c'est Bulle qui parle. Voilà le rêve de Bulle, voir l'océan. Et le petit poisson se demande si les algues sont aussi douces que la mousse de la mare. Alors c'est fini pour aujourd'hui, on va voir bien sûr la suite de l'histoire dans une autre dans vidéo. À très bientôt mes chers élèves et mes chers enfants.